Pierre L'un des personnages secondaires les plus appréciés de la licence est un maître assassin de la confrérie de Paris durant la Révolution Française. Il sera mentor de l'un des protagonistes les moins aimés par les fans, je veux bien entendu parler d'Arnaud Victor Dorian, personnage principal du d'Unity. Salut les gens, c'est The First Day, et comme vous l'aurez compris, cette Wisni sera centrée sur Pierre Belek, et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires à quel personnage voudriez-vous que je consacre un prochain épisode. Trêve de blablatage, je balance l'intro. Pierre Belec est donc né en Nouvelle-France en 1741. Dans un premier temps, il rejoindra la milice coloniale française en 1757, alors âgé de 16 ans. Il participera à la guerre de 7 ans, conflit qui opposera principalement la Grande-Bretagne, la France et la Prusse. C'est d'ailleurs sur ce terrain que se déroulera Assassin's Creed Rogue. mais là n'est pas le sujet, revenons-en à Belek. C'est durant ce conflit qu'il découvrira la confrérie des assassins et rejoindra la branche coloniale de cette dernière. Après avoir atteint le rang de caporal, il fera tout son possible pour ne plus gravir les échelons, estimant qu'avec son rang actuel, il serait bien plus utile à la confrérie qu'avec un rang plus élevé. Il restera plusieurs années dans les colonies, et sera encore présent lors du début de la purge coloniale. Barbarie lancée par les Templiers dans le seul et unique but d'éliminer tous les assassins coloniaux. Purge à laquelle il arrivera à échapper en 1762, et rejoindra cette même année la France, alors âgé de 21 ans. Alors qu'il est installé à Paris, Beleg va rapidement devenir maître de la confrérie française et membre du conseil. Il deviendra aussi l'un des formateurs de la confrérie, et c'est grâce à ce poste qu'il deviendra, toujours en 1769, le tuteur de Charles Dorian, père du protagoniste d'Unity en passant par là pour ceux que j'aurais perdu. Ils restèrent très proches pendant plusieurs années, jusqu'au décès de Monsieur Dorian en 1776, assassiné par Shay Patrick Cormac. C'est à partir de ce moment que nous arrivons aux événements présents dans Unity. Entre 1776 et 1789, Belek se fera arrêter et enfermer un nombre incalculable de fois dans plusieurs prisons de France, afin de les explorer dans le seul et unique but de retrouver de mystérieux glyphes, messages cryptés provenant du passé. C'est alors qu'il fera la rencontre de notre cher Arnaud Victor Dorian, lors de son incarcération à la Bastille en 1789. Vous savez alors tout ce qui se passera à partir de là. Belek va entraîner Arnaud, l'aider à s'échapper, et lui fera intégrer la confrérie de Paris. Après quoi il tuera Mirabeau, dans le but de ne pas laisser une alliance secrète entre Templiers et Assassins, ce qui conduira Arnaud à traquer un meurtrier dont il ignorera l'identité jusqu'à ce fameux jour de 1791. Arnaud retrouvera Belek à la Sainte-Chapelle, ce dernier tentera alors en vain d'expliquer sa vision au jeune assassin, qui essaiera de le raisonner, mais finira par le tuer avant qu'il ne s'en prenne à sa chère et tendre, Élise de la Seine. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, partage et abonnement de votre part si ce c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me dire en commentaire sur quel personnage vous aimeriez nous ici. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, paix et sérénité.